Et bon, chers tous, c'est M.S.A.D.S. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sonic Mania. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2. il flick mania plus quelle belle magnifique scène avec cette musique ah ouais bon n'hésitez pas à mettre un like un pouce et voilà un commentaire et abonnez-vous surtout c'est le plus important bon, un commentaire sur la vidéo. Non, on va faire le jeu maintenant. Actuellement, il y a pas. Donc, puis pas quand ça like comme ça là, tout ouais. ça. aujourd'hui, on est sur Canica Plants. Donc, euh, voilà. Et derrière j'ai récupéré tous mes persos c'est cool ça non mais franchement c'est vraiment cool on mais c'est tout mes personnages pas bon okay, oh, oh, non je vais éviter de chanter parce que raté raté raté je vais raté dire raté parce que sinon ça va être bien euh, pour moi Car le karma existe bon je sens que aujourd'hui c'est le cas pour ça après il n'y a plus de dans euh, chaque je pensais qu'il y avait un, un passage en haut mais non il n'y a pas de passage en haut voilà je suis déçu Là je vais pas passer par là, je vais pas par là. Et après si j'aurais joué autre chose avec Sonic ou Play the changerait je changerai que pour l'instant c'est mon partenaire un peu débile mais c'est mon partenaire quand même ouais c'est n'est que ce coup de ouais bah là c'est tout le n'est qu'un nom de nom de mais c'est n'est que ça n'est un nom de nom ben. hmm. de tous les personnages c'est cool c'est ce Bon après entre Shadow et... Bon y'a été par là lui, je peux le suivre Fab tu m'as pas... dit ouais vas-y, je peux le suivre Fab c'est va tomber, faut pas aller dans l'eau Nick, je t'appelle, faut pas aller dans l'eau coup... Si on va dans l'eau, c'est à cause de toi C'est bon sonique. D autres, d autres Donc là c'est niveau avec, euh, avec les sœurs à l'autre avec Sonic et si on trouve une télé en la je vais avec un peu avec Sonic et si je trouve une télé on va je vais changer de carte enfin une télé pour garder ou l'autre on va changer de carte de personnage ah bah oui ça ça change, euh, ça change à la suite donc si je reprends une télé comme ça, ça serait vrai très bien d'accord je suis compris en bas la gauche bah, si j'appuie encore sur, sur cette télé, cette personnage, va certaines euh, la ça veut dire Ray. Voilà. D'accord, j'ai compris. Et si c'est deux, une télé euh, pour l'interrogation, ce sera Ray et Mighty. Okay. Voilà. Ok, donc après Ray, euh, ce sera Sonic. bien sûr, si vous voulez changer euh, Knuckles, par exemple, il bah, faut prendre Knuckles. Voilà. avec une cache. C'est une cache. C'est une cache. C'est C'est une cache. C'est une cache. C'est tout. C'est une One j'ai fait ça pour me et tout au final je me suis touché par le, le truc ouais euh, dans tous les cas il va rentrer avant moi comme ah, je crois qu'il fallait aller. Ah. Avec rien non, ça. Bon je okay. prends bon, Mighty mais je suis bien là, je suis avec les personnages normal et tout enfin normal que tout le monde connaît hein Ah et Mighty on les connaît pas vraiment hein. Ah il apparaît dans dans ce jeu Mighty je crois qu'il apparaît seulement dans ce jeu Dans plus sur un coup euh... ah, c'est génial quand même Mais euh. On l'a pas vu dans les jeux hein, Mighty, hein. part que c'est magnifique, d'accord mais même pas aujourd'hui, je crois, pas, même, même aujourd je crois euh... Euh, on a vu Mighty hein, dans les autres jeux, même bah, pas aujourd'hui hein. Euh... Ah, donc personne, on s'y a Mighty, il y a sûrement été émotionné dans, dans un jeu. je le remercionner quelque part si ouais, je vais je voir que... avec Thèse, bah je vais faire un personnage Moi <rire> bon, si je vais avec Thèse, bah, bah vous avez compris qu'il faut faire des personnages un hein. peu je oh putain c'est un a été changé, pas de f... J'ai changé d'avion, ou de bordel. Bon, ouais, j'aime bien, J'ai joué à À jouer des... franchement lui hein. il est parti mais pas toi bien joué ça vous voulez pas c'est un peu con non, il pas con c'est toujours comme ça en fait avec l'ordinateur l'ordinateur est toujours un peu bête on pas se mentir il est un peu bête L'ordinateur, quelque quelque part c'est ça l'ordinateur hein. Moi je suis sur une version PC donc je sais pas si je peux jouer avec quelqu'un. Je pense que oui, avec une manette. Mais euh. J'arrive pas à utiliser la manette. Ah, il y a un joueur. Si tu jouais au clavier, au clavier, comme moi par exemple. Et euh, le deuxième joueur, il va bah, jouer à la manette. Pas de cool hein, c'est un peu non franchement. Imagine genre dans le mode bise. Du coup ça met une autre caméra pour le deuxième joueur. Ah c'est sympa c'est pas ce moment, tu vois. Mais pas, hein, mais je crois pas que ça. Hein. Une caméra est comme dans Sonic et Justement bah dans Sonic Adventure en fait c'est euh, deux... deux consoles en fait. combien de monde aura euh, sûr, parce que je vais compter combien de temps aura cent pour parce que j'ai pour oh, bah, le mode cent en fait pour aura. pour cent pour cent pour cent pour cent pour cent pour cent pour Je on va pour va... ah, euh... cent trop long. Ouais, pour cent pour cent pour Bon, je, perdre, mais je... je pas, hein, mais un euh, jeu a décédé ainsi qu'on change de perso. Ah. sais pas le boss là. Si vous connaissez le boss, dites-le-moi. Que voilà, en fait, dites-moi euh, comment il s'appelle ce jeu-là. Je me rappelle plus comment il s'appelait. Je ne vais pas ce jeu-là, je suis. Dites-le moi comment il s'appelle ce jeu et euh, on verra. Euh. Ouais plutôt comme Il n'y euh, a pas eu de rouge violet. J'ai caché les verts, euh, les jaunes. Oh putain. Et les bleus plutôt, oh putain, et le mec il devient d'un tonnerre c'est comme Borland. Bon c'est pas grave, j'ai eu un point avant lui. Ah. Oh yes là ça oh, donc dites moi dans les commentaires comment il s'appelle donc ce jeu je vous là je peux en mettre deux en même temps et là tout le temps ah non voilà on essaye ça Ah ouais, le but c'est de faire deux en même temps au moins à faire des combos. Et Eggman qui est teubé hein, on va laisser tomber. On va laisser tomber Eggman et lui teubé. Ça nous arrange qu'il soit teubé. Non c'est vrai quoi. On J'ai failli une fois rien. J'ai failli une fois rien. Je m'en fous. Je Ouais, je me mets là, le vert. Donc, je vais recevoir trois machins. Est dans ma vie. Euh... Des jaunes. Ouais. Ah, le jaune, bah... Il ce jaune là. Bon. Je ouais, il te il te mais... Non, ça c'est un nouveau, donc je préfère le foutre là. Oh putain, je suis peur. C'est une Sérieux, je Donnez-moi un verre! Merci. Enfin, je m'en Euh... Euh... M'écris hum. cliché trop Je tu... Ah je sais là Voilà Une bille à ce jeu là donc. Euh... Ah <rire> en vrai, je suis vraiment nul. Je vais arrêter de les mettre là parce que euh, ça va jouer la bas Mais je peux pas le poser, il y en a pas J'arrive. Je suis en vidéo, c'est pourquoi. Je pas le ce truc. Mais... Dites-moi vraiment dans les commentaires comment ça s'appelle. Je pourrais être cool. Je vais mettre du côté. Moi okay. aussi. Okay. Okay. Je vais mettre le côté. de l'autre Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Oh putain ah mais je suis con je pourrais pas le faire dans le Et, et bah ben voilà une donne de rouge, c'est génial. Une donne de rouge. Je suis mal, mal, tellement mal une deuxième. Et là il me fait des yeux les autour. Ouais. Oh putain Oh ah, c'est tellement... proche euh, de la mort. Mmh. Donc voilà, on va s'arrêter là parce que... je c'était... Bon d'accord, ok, un bug à la fin, pourquoi pas Mighty glisse sur le sol, c'est marrant. Je suis même pas mort, je suis même Je suis même pas mort. Le studio police ça a changé. Hein. Bon, je vais mettre pause. Hein, On entend bien. écoutez-moi, c'est tout ça, regardez cette vidéo jusqu'au bout Il y a bientôt pour une prochaine vidéo sur Sonic Mania Plus, se Je vous dis la vise. Ah, <rire> c'était drôle <droit> <rire> Donc euh, merci à tous, regarder cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à euh, mettre un, euh, un like sur la vidéo et des commentaires pour dire c'était quoi comme jeu. Merci, ciao.